Je sais pas vous, mais moi, la période de Noël, tout ça, ça me fait plus penser à une période de bilan qu'à une période de fête, pour être clair. Et en gros, je me suis toujours demandé pourquoi on parlait toujours de résolution de janvier alors qu'on n'insistait pas sur la période des bilans. Bref, tout ça pour vous dire que euh, bah, j'ai fait mon propre bilan, euh, mon bilan, bien sûr, sentimental, etc. Mais surtout, j'ai fait mon bilan de l'investissement, de mes investissements de cette année. Et je pense que c'est ce qui vous intéresse ici. Et donc, je me suis dit, euh, pourquoi pas faire une vidéo euh, de type introspective mais alors très légèrement c'est à dire qu'il n'a pas d'autre prétention que simplement de vous partager ce que j'ai fait les stratégies qui m'ont qui m'ont apporté le plus et de faire un peu le bilan alors pour rendre la vidéo plus intéressante pour vous pour que vraiment c'est un plus d'impact euh, je crois pas qu'il faille que je vous dise ah bah voilà les cinq stratégies euh, elles sont comme ça il faut que parce que selon les, les personnalités selon les, les budgets qu'on a selon le temps qu'on a etc on va pas devoir choisir les mêmes stratégies quand bien même elle serait plus efficace ou plus performante d'un point de vue financier et bien justement on va arriver aux critères en fait qui m'ont amené à trier euh, bah, les stratégies qui m'ont le plus apporté alors dans la liste des critères j'en ai sélectionné quatre et euh, qui me semblent tous très importants. alors bien sûr le premier c'est le retour sur investissement c'est à dire combien j'ai vu en fait euh, combien telle stratégie m'avait apporté mais j'ai pas pu m'arrêter qu'à là c'est impossible pour moi c'est pour ça que je vous ai dit c'est une question de personnalité la manière dont on investit pourquoi parce que c'est euh, si une stratégie me permet de gagner beaucoup d'argent, mais qu'elle me prend beaucoup trop de temps, euh, eh bien, elle ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme ça. Euh, je vous ai dit, hein, c'est une vidéo un peu introspective qui me concerne et qui, j'espère, on va toucher des généralités en, en trouvant selon vos profils. Euh, moi, je ne veux pas simplement gagner de l'argent si euh, ça doit me prendre un temps fou. Euh, voilà, j'ai encore envie de vivre. Et surtout, avec les, toutes les périodes qu'on a eues, la Covid, etc., je pense que, je me, je, en tous les cas, chez moi, ça fait cet effet-là en me disant... Encore plus que la vie était super courte et hors de question que je passe mon temps, si vous voulez, à travailler pour l'argent. Non, bon, il faut que ce soit l'inverse. Bref, euh, donc, hein, on, si vous me suivez bien, on a fait le retour sur l'investissement. Le critère du temps, il ne faut pas que ce soit une stratégie qui, euh, bah, qui, prenne, qui soit trop chronophage typiquement, par exemple, le trading prend trop de temps, selon moi. Et l'autre critère, ben justement, lié au trading, c'est euh, le risque. C'est-à-dire que personnellement, bon, je ne sais pas, euh, vous savez, quand on parle des investissements de type bon père de famille ou bonne mère de famille, il y a justement la, la notion de risque. Euh, moi, pareil, c'est-à-dire que je ne peux pas, je, les stratégies qui me, peuvent m'apporter beaucoup, mais dans lesquelles il, il y a un taux de risque trop important, je ne le prends pas. Je suis plutôt euh, faible et moyenne. Et plus je grandis, plus je, moins je prends de risque. C'est peut-être, euh, c'est assez classique de toute manière, cette façon de, de procéder. Et l'autre chose, le dernier critère que je prends en compte et qui est le plus important pour moi, et encore une fois, à mesure que je grandis, plus ça a d'importance, c'est la question de valeur. Alors, euh, je vais préparer toute une série de, de, de vidéos sur l'investissement. Euh, moi, je suis un peu, comme beaucoup d'ailleurs, euh, dans, dans l'optique du value investing. Hein, vous savez, c'est un peu la, la philosophie ou la façon de procéder de Warren Buffett enfin que lui a popularisé. En tous les cas, l'idée, c'est d'investir toujours dans de la valeur. C'est-à-dire qu'il est hors de question que j'investisse. Quand bien même demain vous me dites « Investis sur cette crypto ou cette token », elle va cartonner, elle va prendre un fois 10 000 et je, je regarde que... Enfin, si je vois qu'il n'y a pas de technologie derrière, qu'il n'y a pas un vrai business pérenne ou même que l'idée, en gros, elle n'est pas révolutionnaire, j'investis pas un COPEC. C'est-à-dire que euh, ce qui m'intéresse le plus, vous savez, quand on investit, en fait, on contribue au projet. J'ai vraiment envie de participer à des bons projets, à des projets, en fait, qui ont vraiment envie d'apporter, d'améliorer une situation donnée qui veulent résoudre des problèmes et pas simplement euh, des tokens qui sont là pour euh, la spéculation pure, pour gagner de l'argent, sachant que, je suis désolée de vous le dire, de toute façon, vous le savez bah, plus que moi, encore une fois, euh, la plupart des tokens, enfin, je, je pourrais pas vous donner un, une statistique comme ça, mais la plupart des tokens qu'on qu voit là, en, en, émerger, elles n'ont pas, pas de pérennité en soi. C'est-à-dire que là, parce que c'est la hype, parce que c'est le bull run, etc., bon, ben bah, voilà, on les connaît, mais elles sont pas destinées, enfin, ce serait très difficile de les imaginer sur le long terme, et on l'a bien vu en 2017 avec la folie des ICO, tous les projets qui étaient est sorti, si vous faites le bilan aujourd'hui, ben, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés. Voilà la liste des quatre critères que j'ai utilisé et pourquoi je vous le dis en fait, pourquoi j'ai voulu vous parler des critères, simplement pour vous dire d'une part que déjà ça peut évoluer avec le temps, hein. euh, ce bilan là c'était d'une année particulière, une année particulièrement haussière où il n'y a pas une personne qui a perdu avec les crypto-monnaies, je veux dire tout le monde, enfin je sais pas si vous en connaissez mais comment comment on a pu perdre avec les cryptos cette année en investissant je sais pas, la plupart des crypto-monnaies ont connu des hausses exceptionnelles et donc ce que je voulais vous dire, voilà c'était que c'était une année exceptionnel, de hausse, et euh, ce type de critère, il correspond à un moment T. Ça peut évoluer avec le temps. Donc, surtout ce que vous allez voir, la liste des stratégies qui m'ont le plus apporté, c'est pas forcément les plus performantes. Vous avez bien compris qu'il y a celles qui m'ont pris moins de temps, etc. C'est un condensé de, de tous les critères qui fait que je vais les placer comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre entre nous. De la première à la cinquième méthode qu'on va voir, elles sont toutes plus ou moins équivalentes en termes... Pas de performance, mais de temps, de risque, etc. Donc bref, euh, maintenant que ça s'est dit, écoutez, on peut passer à l'essentiel. Vous êtes là pour regarder cette vidéo, pour ce sujet-là. Donc on va démarrer. Alors la première stratégie, ça peut vous surprendre, mais c'est le hodling. Tout simplement, euh, bah, voilà, j'ai des mains de diamants Et euh, vous savez, j'ai un portefeuille. J'ai plusieurs portefeuilles pour plusieurs types de stratégies, justement. Et j'ai un portefeuille que je touche pas. C'est le tout premier avec lequel j'ai commencé. Donc au départ, il n'y avait que du BTC. Et j'ai mis dessus que des crypto-monnaies hyper solides. C'est-à-dire que des crypto-monnaies qui ont un avenir, qui, qui se projettent dans l'avenir en tous les cas, qui ont une communauté, une technologie, etc. Et bien finalement, ce portefeuille-là que je ne touche jamais, c'est-à-dire que pour moi, il n'existe pas. Si vous voulez, c'est mon portefeuille de retraite. Euh, je suis entrepreneur, donc euh, forcément, fin, je ne pense pas à, gagner, à toucher une retraite, donc je dois de la faire. Et c'est euh, un peu comme quand j'achète de l'or aussi. C'est une espèce d'épargne pour mon avenir. Et ce portefeuille-là, mine de rien, alors aussi l'année était exceptionnelle, mais euh, c'est un portefeuille, comme je ne touche pas, comme je pas le travailler et eh ben en fait je vois qu'il a des performances assez incroyables parce que j'ai fait du bon value investing dessus et puis parce que bah, je le touche pas je, je cherche pas à le travailler donc bah j'ai pas les frais de transaction etc tout ce que je peux perdre par exemple quand je fais du farming et eh bien il s'avère que ce portefeuille c'est là en tous les cas il me prend pas de temps euh, il me met en sécurité c'est à dire que bah, je suis quand même contente de l'avoir et je vois que j'ai plus de batterie sur mon ordinateur donc euh, il faut que je mette de la de, de, de la recharge j'arrive euh, j'en étais où alors oui, voilà. Euh, donc, parfois, c'est très connu hein, dans l'investissement, euh, parfois, euh, ne rien faire, ça vous rapportera plus. Surtout, euh, il ne faut pas oublier que dans, cette, euh, dans, dans cet investissement-là, dans cette stratégie-là, c'est surtout du long terme. C'est pas pour rien que je vous avais dit retraite, etc. J'ai la trentaine. Hein. C'est-à-dire que vraiment, je, je me place sur un horizon long terme. Pourquoi pour aussi, j'investis dans des cryptos qui, ont, euh, qui se projettent dans l'avenir. Mais, euh, je dois vous dire que c'est bien, hein, cette méthode-là. Moi, j'ai commencé comme ça parce qu'à l'époque, on n'avait pas plein d'activités à faire faire. Hein. Euh, on achetait du BTC puis c'est tout. Mais euh, on, moi, j'ai beaucoup de mal à laisser comme ça dormir l'argent, comme vous le savez. Donc forcément, à côté de ce portefeuille que je ne touche pas, j'ai quand même un autre portefeuille. Enfin, euh, c'est une autre stratégie d'investissement du coup, où là, je fais, comme vous le savez, euh, où je cherche des revenus passifs. Et là, dans cette catégorie-là, on va mettre l'ending et euh, borrowing, tout ça, et surtout stacking. Alors, cette méthode-là, c'est celle qui est la plus passive à mon goût. C'est celle qui m'intéresse aussi le plus. C'est-à-dire en gros, j'ai des tokens, des cryptos qui me plaisent et dans lesquels bah, je fais tourner du Proof of Stake. J'en je, euh, garde quelques-unes et elles, elles me génèrent des mêmes tokens. Donc là, on parle de la même token que j'ai investi qui me rapporte la même. Là, pareil, je fais avec des tokens qui ont de la valeur à mon sens et qui se projettent sur l'avenir. C'est idéal. Alors ça, j'aime beaucoup. Et puis en lending aussi, alors vous savez, je vous en ai déjà parlé de tous les sites que j'utilise. Que ce soit Celsius, Nexo ou euh, un de mes favoris, c'est quand même Yodler. Vous savez, euh, j'aime ai... pas trop l'USDT comme vous le savez, mais quand même j'en mets un peu. Mais même si je mets surtout, surtout des stablecoins de type DAI et USDC. Et en fait, comme vous le savez, avec les 12% par an, je veux dire, j'avais déjà fait un calcul dans une vidéo euh, à un moment, mais c'est vrai que si vous démarrez avec 10 000 euros et en intérêt composé à 10%, au bout de 15 ans, 20 ans, euh, bien sûr, sans les calculs de l'inflation, vous pouvez arriver à, enfin, vous arrivez automatiquement, mathématiquement, à une somme de 100 000 dollars ou euh, l'équivalent. Je me souviens plus des chiffres exacts, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, on est dans le revenu passif, plus ou moins sécurisé. C'est pour ça que d'ailleurs, là, je vous ai dit dans cette stratégie, je fais de la CFAI et de la DeFi, c'est-à-dire que je suis autant sur que je suis sur Yodler, que je suis sur Nexo, etc. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de prendre les 6%, par exemple sur du BTC, souvent c'est un peu ça, et de, de prendre les 10%, 12%, et il y a même des sites qui vont encore plus loin, mais ça, je ferai une vidéo dédiée. Alors, grosse, grosse parenthèse qui peut vous intéresser, dans cette vidéo, vous avez bien compris, je vais faire un condensé des 5 stratégies qui m'ont le plus rapporté, enfin, que je préfère en tous les cas. Et je peux pas développer parce que sinon la vidéo serait trop longue. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement faire une vidéo dédiée pour chacune des méthodes. Et euh, oui, ce petit chaton est revenu, donc euh, laissez-moi deux minutes le temps de lui dire « où dès qu'on parle d'argent, il, il, il vient, <rire> c'est bizarre. » Donc bref, on referme la parenthèse. Alors on revient à nos pérégrinations, et cette méthode-là, elle est quand même super secure, et euh, pour le coup, surtout si vous mettez des stablecoins, par exemple, moi je l'aime bien, euh, c'est-à-dire que souvent je le retire, je ne suis pas censée le faire, mais euh, souvent je retire quand même mes bénéfices euh, chaque mois, et puis je m'amuse un peu avec, c'est-à-dire c'est là où je vais euh, avec ces bénéfices, là je vais un peu m'amuser à faire d'autres sur d'autres stratégies un peu plus risquées, etc parce que le simplement le fait de savoir que c'est ça vient de bénéfices purs, et eh bien bah, je sais pas pour vous mais en tout cas moi je suis plus à l'aise à les dépenser ou à prendre plus de risques donc voilà ça c'est une méthode bah, que j'adore je vous en ai suffisamment parlé mais voilà c'est en plus c'est simple c'est accessible à tout le monde pour le peu qu'on choisisse les bonnes cryptos. franchement chaque mois bah, écoutez ou chaque semaine en plus ça dépend des sites euh, on reçoit notre dû notre capital il bouge pas donc euh, Combien même vous les retiriez ou que normalement hein, c'est le but que vous utilisez sur tous les intérêts composés. Hein, on sait tout ce que, ce que ça permet de faire mais euh, voilà dans le but c'est utiliser les intérêts composés. Moi je vous ai dit il y a certains sites où je les prends parce que je, voilà j'ai envie de trader ou quoi. Euh, donc voilà pour cette méthode. On peut passer à la troisième méthode qui, euh, qui est celle qui m'a le plus rapporté en termes de retour sur l'investissement par contre c'est la méthode des IDO et des ICO. Très clairement de toute façon sur cette vidéo je vous en ai trop trop parlé. Limite je vous ai bassiné avec ça mais les launchpacks, etc moi je l'utilise beaucoup d'ailleurs je sais qu'en ce moment enfin il y en a tellement je sais qu'on peut être perdu et surtout je sais que le ticket d'entrée est devenu de plus en plus cher alors pour ceux qui sont rentrés un peu à la même époque que moi on a eu plutôt de la chance parce que c'était avant toute euh, l'euphorie donc on a eu des tokens euh, relativement accessibles. et maintenant je me rends compte pour quelqu'un qui rentre euh, les tickets d'entrée sont super élevés alors euh, je pense à DAO Maker qui est franchement avec Coinlist DAO Maker c'est ceux qui m'ont permis de gagner de plus d'argent très clairement. Pour ceux qui ne savent pas, euh, dans cette vidéo, je résume hein, euh, ICO, IDO, etc. parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet et Launchpad. Mais dites-vous que c'est le moment, euh, c'est là où ils vont faire, si vous voulez, une sorte de levée de fonds euh, public où nous autres, petits investisseurs, on passe après alors, les ventures capitalistes, etc. On peut avoir accès, on a accès à des tokens à un moindre prix. Alors, selon les plateformes, selon les projets, ça change. Parfois, c'est du tirage au sort. Parfois, c'est automatique on vous euh, permet de participer, etc. Mais euh, ça, c'est des formalités qui changent. En tous les cas, sur DAO, maker euh, par exemple que j'utilise que je vous recommande le plus même si euh, très clairement le ticket d'entrée est élevé mais ça reste un investissement en fait vous allez simplement comme avoir votre ticket d'entrée sur ce fonds d'investissement pour le dire comme ça dans lequel vous pourrez participer à des projets donc euh, voilà vous pourrez les revendre et le grand avantage des, la, des plateformes comme ça c'est qu'elles vont faire en fait un tri elles vont faire une due diligence que nous on n'a pas forcément le temps de faire ni les compétences d'ailleurs et elles vont trier des projets qui sont susceptibles de marcher parce qu'elles, vous pensez bien qu'elles les épluche et donc elles nous proposent des projets plutôt intéressant et là euh, très souvent les plateformes le font elles nous donnent si vous voulez un historique en fait c'est un track record des euh, tokens qu'elles ont lancé et on voit la TH à la TH en fait elles nous mettent combien la, la crypto a pris de valeur et à chaque fois enfin très souvent c'est entre x 10 x 20 x 30 enfin c'est euh, vraiment une option super simple je trouve personnellement pour euh, en fait gagner de l'argent avec les cryptomonnaies et par exemple il y a un projet que je suis en ce moment sur DAO maker il est certain enfin je, je sais que je vais investir dessus ça s'appelle muon et en fait c'est un peu l'équivalent de amazon web service donc c'est vous dire euh, le potentiel incroyable de, de cette token là et en fait la technologie si vous voulez elle permettrait aux applications web 3 d'être plus rapide et plus fonctionnelle et pourquoi cette IDO me plaît c'est parce qu'en fait ils ont muon à 3 cibles, donc déjà les métaverses, la DeFi et le gaming, c'est vous dire déjà que d'un point de vue du business en fait ils savent où aller, là où c'est rentable, et euh, le token en fait va servir de, de paiement dans toute l'infrastructure, dans toute la technologie muon Et je sais très bien, enfin je, je mets ma main à couper si vous voulez parce qu'il y a tous les, les critères, que c'est un projet qui va marcher, surtout qu'on a un prix tellement réduit que quand bien même euh, le, la, la courbe ne serait pas haute, on gagnerait quand même. C'est surtout ça, l'idée, en fait. Et vous, vous l'avez acheté à un prix tellement moindre qu'en en fait, que même si la crypto, euh, elle n'enregistre pas une, une hausse exceptionnelle, la petite hausse qu'elle va enregistrer, nécessairement, parce qu'il y a des traders, etc., qui vont les acheter une fois qu'elle est listée sur une plateforme, ça crée quand même une nouvelle, euh, nouvelle manne, enfin, euh, ils trouvent des nouveaux acheteurs. Et bien là, à ce moment-là, nous, on est déjà gagnants, les personnes qui ont investi en amont. Donc euh, voilà, là encore, je prépare une vidéo sur le sujet euh, où on va aller un peu plus loin, où je vais vous présenter d'autres Launchpad, d'ailleurs, un peu moins cher. En tous les cas, là, d'emblée, je recommande toujours Coinlist et DeoMaker pour ceux qui veulent faire euh, bah, les choses très sérieusement. Donc voilà, la stratégie qui m'a le plus rapporté, très clairement, ça a été celle-là. Enfin, plus ou moins. L'autre stratégie. Euh, que j'adore personnellement euh, là pour le coup elle est très intéressante surtout en beer market, alors c'est la méthode des index je vous en avais déjà parlé avec le site l'économie euh, par exemple enfin, je vous renvoie à la vidéo alors la stratégie des index, euh, vous savez moi j'ai boursicoté euh, avant d'arriver euh, dans les crypto-monnaies et c'est déjà quelque chose que je faisais à l'époque, c'est à dire qu'investir dans des actions comme ça individuellement j'ai compris très vite que c'était pas pour moi tout comme le forex d'ailleurs mais euh, je veux dire un index euh, rapidement pour vous l'expliquer comme ça parce que je ferai une vidéo dédiée, c'est certain, c'est qu'en fait vous allez avoir euh, enfin des dizaines enfin, un groupe si vous voulez de crypto-monnaies, de tokens qui vont être rangés dans un index et quand vous investissez dans l'index, vous investissez sur, si vous voulez sur l'ensemble des, des crypto-monnaies la différence avec un portfolio c'est que selon l'index, ça va changer la prépondération de chaque crypto-monnaie selon ses performances, donc il y a un algorithme derrière qui va le faire euh, bah, mathématiquement si vous voulez, qui va trier l'ordre, le pourcentage que vous aurez dans votre index alors c'est stupéfiant parce que en fait ça vous permet de lisser si vous voulez les pertes et surtout dans un marché baissier ça vous permet en fait de tout simplement vous avez tellement de tokens dans ce, cet indice là que euh, bah, les pertes de certaines vont être compensées par la hausse la, d'autres alors la hausse d'autres euh, crypto et alors bien sûr c'est pas c'est pas nécessairement euh, une, une stratégie qui m'a apporté beaucoup Quoique là je vous montre sur mon écran quand même c'est quand même pas mal, pouvez, euh, vous pouvez le constater, mais euh, encore une fois l'année a été particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est-à-dire que vous n'avez rien de spécial à faire. Là encore, hein, je vous ai dit, moi le critère du temps est hyper important pour moi. Et donc, pareil, vous investissez dans des indices. Et puis il faut savoir dans la vidéo que je vous ferai, il y a aussi des indices sur la DeFi, hyper intéressant, euh, que je regarde de près, que j'aime de plus en plus d'ailleurs. Maintenant, on va arriver à une autre stratégie, parce que depuis tout à l'heure, je sais que je parle de trading, mais.. Euh, vous le savez, ceux qui suivent cette chaîne, j'en fais pas manuellement, tout simplement, encore une fois, ça prend trop de temps, et je pense pas que j'ai l'esprit le, pour ça. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu, moi, le fondamental m'intéresse au plus haut point, et j'aurais tendance, en fait, à un peu minimiser, si vous voulez, l'analyse chartiste. J'ai du mal, très clairement, pour vous parler honnêtement, à regarder des courbes longtemps, et j'ai des amis, des très bons amis à moi qui sont traders, et c'est vrai que je suis un peu épatée, quand ils font leur travail avec des indicateurs, etc., de regarder autant les courbes. Moi, j'aime bien les fondements, etc. Ça dépend de, de, de, de, des esprits de chacun. Et en plus de ça, j'ai un peu plus peur des risques mais par contre par contre vu que j'aime bien quand même et je vous ai dit j'avais commencé comme ça ce que je fais la technique que j'ai trouvée, je vous en avais déjà parlé encore une fois c'est d'utiliser des bots de trading alors le bot de trading en crypto c'est vraiment le far west il y en a beaucoup il y en a même un peu trop je trouve et j'en ai essayé beaucoup alors ça c'est un titre vous savez tout à l'heure quand je vous disais je prenais des bénéfices parfois de, de, de des autres sites ben voilà typiquement je m'en sers pour faire du trading dans des bots de trading alors ce que je fais euh, j'en teste, il hein, y en a que je fais tourner et je peux comprendre que dans les bots de trading on peut être quand même frustré parce qu'en fait qu'est-ce qui va se passer un bot de trading c'est pas régulier, il peut gagner, ça peut gagner beaucoup, enfin on peut gagner beaucoup par mois et puis le mois d'après perdre et euh, ça c'est la nature humaine, on est toujours un peu énervé quand euh, le bot de trading perd, Alors, là voilà on a envie de le quitter et franchement je vous parle honnêtement je l'ai fait, j'ai pas mal de fois arrêté des bots parce qu'il m'avait fait perdre beaucoup en me disant que moi si je l'avais fait manuellement j'aurais pas, euh, pas tradé comme ça ça, etc. Enfin, vous voyez le genre de pensée qu'on peut avoir. Bref, euh, en tous les cas, c'est quand même une, une méthode qui me fait gagner de l'argent, passivement. faut pas faut pas que je crache dessus. C'est-à-dire que, par exemple, euh, et j'en teste des nouveaux. D'ailleurs, peut-être que je vais vous faire une review euh, sur le sujet. Alors, j'ai tout essayé. Crier le crypto hopper, etc. Et là, dernièrement, euh, on m'a parlé de Bitsgap. C'est un nouveau. Et euh, donc, je l'ai essayé. Ça fait un mois qu'il tourne. Alors, quand j'essaye, je c'est ce que je vous conseille. Quand vous essayez des bots de trading, faites-le toujours avec une petite somme. Et une fois que vous êtes à l'aise, moi je commence toujours avec 100 dollars. Une fois que vous êtes à l'aise, ben là vous passez des paliers. Par exemple avec Bitsgap, ce qui m'a plu, ce qui me plaît dans ce bot de trading, pour vous le dire rapidement, parce que je sais que j'avais déjà parlé de la méthode de l'arbitrage une fois. Vous savez, il y a plusieurs façons de trader, il y en a une forcément à hein, mon niveau qui m'intéresse le plus parce qu'elle est moins risquée c'est simplement de faire de l'arbitrage c'est-à-dire que vous allez acheter une token un token sur une plateforme à tel prix et vous allez simplement euh, la revendre plus cher ou l'inverse enfin vous retirez une plus-value euh, en, en faisant du trading ça c'est pour moi la, la version en fait la plus simple la moins risquée de faire du trading l'arbitrage me plaît beaucoup et en l'occurrence Bitsgap le fait alors c'est pourquoi en ce moment je suis en train de le tester tout simplement mais j'avoue qu'il me donne de très bons résultats et leur promesse à eux c'est quoi par rapport aux autres bottes et c'est peut-être pour ça qui m'a plu c'est peut-être pour ça aussi que je vous en parle dans, dans cette vidéo et pas d'un autre j'avais hésité mais je, bon je, je ferai des revues de toute façon d'autres bottes il hein. n'y a pas de problème là dessus en tous les cas leur promesse voilà c'est de dire on va moins perdre mais on va aussi moins gagner et bien moi typiquement ça me correspond plus c'est à dire que j'aime pas euh, forcément je suis frustrée quand je perds comme tout le monde et je préfère quelque chose d'équilibré je préfère qu'on qu fasse gagner 20% chaque mois par exemple ou même 10% plutôt que de me faire un 60% 60%, et puis le mois d'après, euh, moins 30% ou je ne sais quoi. J'aime bien, encore une fois, c'est pour ça que je vous avais parlé des, des, des critères au début de vidéo. Selon vos critères, selon votre profil de risque, vous allez choisir euh, des stratégies différentes. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, j'ai d'autres méthodes. Euh, Est-ce que je la rajoute ou pas La méthode aussi, ah oui, la méthode aussi qui m'a fait euh, gagner... Euh, mal, euh, franchement malgré moi, c'est-à-dire je, je pensais pas à ce point-là. C'est euh, là où je pense que vous l'avez deviné, la méthode des NFT et des NFT et des jeux vidéo notamment. C'est-à-dire que euh, j'ai pu faire de belles plus-values alors en quelques mois parce que voilà il y a eu l'euphorie des jeux vidéo et surtout des métavers. Et euh, je vous avais fait une vidéo justement il y a six mois sur les euh, métavers en vous disant que ça allait être la prochaine grande explosion. Et en effet, euh, donc moi j'avais investi, hein, je vous avait dit dans la vidéo euh, mana etc, et bien bah, l'explosion elle a été euh, exceptionnelle et même là avec euh, l'effet d'annonce de Zuckerberg, et je voyais en fait sur euh, Youtube, etc, toutes les vidéos qui sortaient sur les métaverses. bah voilà bah, en tout cas euh, j'ai bien gagné avec ça et aussi avec les NFT des jeux vidéo incroyables, pareil pour euh, Axie par exemple, mais plein d'autres c'est à dire que euh, vraiment une... je pensais même pas investir en me disant que j'allais gagner euh, autant, et euh, le plus étonnant en fait dans cette stratégie, c'est que c'est la stratégie, alors j'ai pas mis dans le critère mais c'est la stratégie où j'ai où je me suis le plus éclaté et ça ça a une c'est pour moi c'est génial parce que oui parfois ça peut être un peu barbant vous savez d'investir tout le temps de lire les white papers etc et là avec les nft c'est euh, du pain béni pour moi enfin, en cas, en tous les cas ça fait du bien à mon esprit pareil de jouer à des jeux je commence à bien m'y mettre euh, j'adore et en plus m'a bah, gagner de l'argent encore une fois enfin j'ai trop fait de vidéos sur le, la question mais euh, on, on en fera d'autres en plus mais c'est vrai que c'est une stratégie que je trouve géniale je pense que si j'étais jeune enfin, Enfin, genre, je pense que si j'étais au lycée ou à la fac, début de fac, je pense que c'est peut-être la stratégie qui me plairait le plus. En plus, avec, euh, on a l'impression d'être un peu un collectionneur euh, d'art, ce que je me mets aussi au, au NFT euh, artistique. Bah, c'est vrai que c'est très, très plaisant. Et en plus, bah, voilà, ça permet de, de, quand même d'atteindre de, des grosses, grosses performances. Alors en du one shot, on n'est pas dans le revenu passif pur, pas encore, pas selon tous les projets. Mais en tous les cas, on peut se faire euh, des, belles, euh, des belles reventes, c'est intéressant. Et c'est dingue, j'allais oublier euh, une, euh, une mé la méthode aussi de farming, c'est incroyable. Bien sûr je pense que j'ai trop de choses à dire donc je, ça je vais vraiment faire une vidéo dédiée surtout comme je vous ai dit avec la de DeFi 2.0 il se passe trop de choses et je commence à te, un peu à être un peu plus euh, sceptique euh, ou suspicieuse sur les reward tokens etc sur certains protocoles, il y a trop de hype Alors en termes de retour sur investissement j'ai beaucoup gagné avec le farming, c'est un fait mais j'ai aussi beaucoup perdu euh, c'est à dire que moi au départ bien sûr j'ai fait du farming avec ça à l'époque, que sur ETH et quand je vois l'explosion de TH parce que vraiment j'ai eu le TH à des prix euh, très réduits bref je vous dis ça parce que j'ai eu le TH à moins de 100$. dollars donc forcément j'en ai beaucoup trop dépensé à mon goût toute cette série de transactions qui coûte cher ça coûte cher de faire quand même du farming parfois j'ai pas été enfin si je fais un calcul faudrait que je fasse un bon calcul avec euh, des Excel etc je pense que tout ce que j'ai dépensé en farming en termes de transactions surtout pour ETH, TH parce que avec les autres protocoles ça va euh, je sais pas j'ai l'impression d'avoir perdu pas mal de TH pour rien sachant que quand il y a même j'ai été dans des protocoles avec des forts taux d'APY. Euh, les, les vrais reconnaîtront pourquoi je dis ça comme ça. Il s'avère qu'il faudrait que je fasse le bilan pour savoir. Et surtout, le problème pour moi du farming, c'est que ça me prend trop de temps. Et il euh, y a quelqu'un qui a parlé il n'y a pas longtemps d'effets de, de drogue. Je pense que oui, on peut être un peu addict. Je passe un temps fou à découvrir de, des protocoles en protocole, en plus c'est un peu mon travail, donc ça alourdit la chose. J'essaye, je pas un autre protocole, je fais des, des, des transactions, je, je bridge, je swap. Euh, c'est vraiment, pour le coup, une activité qui me prend beaucoup trop de temps. Alors, même si elle me fait gagner, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le critère du temps, pour le coup, c'est euh, est, est pas possible. Ça me fait perdre beaucoup trop de temps. Même si, en ce moment, j'essaie je, de me détacher, je reste sur quelques protocoles qui me plaisent et euh, ça va. C'est-à-dire que je, je, je farme quelques tokens qui m'intéressent. Je fournis aussi des liquidités pas mal. Et là encore, on pourra en parler des impermanentes loss. Parfois, bah, j'ai regretté de l'avoir fait, en fait, tellement le token en question avait plus gagné. Et moi, je me suis retrouvée avec plus de stablecoin. Donc euh, voilà, et, et je vous ai dit, c'est une vidéo qui doit être dédiée, le farming, il y a beaucoup de choses à dire dessus, et en tous les cas, la seule chose que je dois vous dire, c'est que bah, déjà, c'est plus risqué, et euh, donc on, les risques sont plus importants, certes, on peut plus gagner, ok, mais en tous les cas, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Euh, même si, euh, au bout d'un moment, quand on trouve les protocoles qui nous intéressent, on n'a plus rien à faire, Alors, ça c'est ok. Voilà pour toutes les stratégies, et encore, je vous dis toutes, il y en a d'autres, mais euh, je pourrais pas, enfin, la vidéo est déjà trop longue, j'ai peur de vous avoir déjà perdu mais euh, j'en parlerai euh, d'autres là je vous ai donné les méthodes les plus connues et surtout je prépare un petit livret euh, très sérieusement j'espère faire comme Mère Noël et vous le déposer à minuit quoi, euh, le 24 décembre en cadeau donc voilà il faut que je prenne le temps de le finir où je répertorie toutes les méthodes parce qu'il y en a bien plus euh, qui sont d'autant plus intéressantes en plus et qui peuvent peut-être plus euh, vous correspondre selon votre profil donc voilà ça euh, c'était la petite promo du jour de la question et je finis comme ça la vidéo en vous Disant, euh, voilà, euh, avec le temps, je ferai d'autres vidéos sur l'investissement pur, comment investir, quelle stratégie euh, est préférable pour vous. Et sinon, toutes les méthodes qu'on a vu ici, elles sont pour moi très intéressantes. Alors, vous pouvez en choisir qu'une, deux, trois ou toutes euh, à la fois, hein, histoire de ne pas mettre vos œufs dans le même panier et puis d'améliorer en fait votre capacité, euh, votre euh, compétence d'investisseur, tout simplement. Donc on finit comme ça, je vous remercie de... Bah, écoutez, je vous remercie, vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner euh, sur cette chaîne, sachez que c'était pas prévu. En tous les cas, pour ceux qui, euh, qui veulent poursuivre la conversation, on se rejoint sur Discord, et puis j'ai mis tous les liens en dessous de la vidéo, le chapitrage, etc. Je vous embrasse, <rire> allez, ciao